Et on commence en mode éco. Alors, on va se mettre en mode économique. On pousse sur... Il y a un bouton spécifique pour éco. Voilà. On est prêt Tu vois, tout est vert. Oui. C'est toi qui pousse sur le bouton pour l'allumage Voilà. Start up. Prêt Prêt. Alors, on doit mettre en position drive on relâche le frein et on accélère un tout petit peu voilà deuxième présentation de la renault nouveau modèle là vous avez tout ce qui est console centrale ah. Et ça fait combien de temps là maintenant Maintenant je l'ai depuis le mois d'octobre donc ça fait maintenant 3 mois, non c'était pas octobre donc 2 plus 5, 2 plus ça fait 6 mois ça fait un peu plus que 6 mois et on est content Et là, on est en mode éco. Là, on est en mode économique. Et euh, le fait que ce soit une voiture automatique, et donc, c'est euh, vraiment très confortable à conduire, sans souci. Ouais. Et très confortable du côté du coffre hein, aussi. facilement le, le siège arrière, faire un petit tour sur le tour. Et, euh, et la banquette arrière est modulable en un tiers, deux tiers. Et alors dans le coffre, nous avons... Le coffre est prévu pour que tout soit à niveau du... Ah, tu vois Alors qu'on s'arrête effectivement, le moteur s'arrête automatiquement pour euh, économiser du carburant. Et, euh, On peut le charger euh, en poussant des bacs, par exemple parce qu'il est à niveau au niveau des, des cuisses, donc c'est vraiment facile. Mais il y a la possibilité de remplir encore plus bas avec des tiroirs qui sont un peu, je ne pas dire cachés, mais ça euh, permet de... Il nous montrera. Et donc ça c'est vraiment très très pratique. Nous... Il nous montrera tout ça. D'accord. La clé est une clé avec des ondes radio et donc la voiture s'ouvre dès que je suis à proximité de la voiture et pas lorsque je pousse sur un bouton. Et moi ça, ça m'agace. Je préférerais devoir pousser sur un bouton pour l'ouvrir et pour la fermer de manière à ce que même si je suis à proximité... Et d'ailleurs, tu, tu vas aller te Renault Je vais aller demander au garage comment est-ce que je pourrais faire ça. Que j'aimerais bien. Lorsque je vais euh, faire naviguer, je vais pouvoir laisser la clé accrochée à la voiture dans un coffret à combinaison. Mais quand je fais ça maintenant, le, la clé est en proche de la voiture, la voiture elle est ouverte. Et alors l'autre point faible, c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off de la radio. Si je ne veux pas entendre la radio, je dois couper le son, mais dès que le moteur est allumé, la radio s'allume aussi, et ça c'est vraiment bizarre, que qui est presque une obligation d'avoir la radio. Niveau confort de de vitesse, on peut mettre un régulateur de vitesse à, à tout régime, je pense pas en dessous de 30, de, de 30 km heure, mais à 50, à 60, à 90, et donc à partir du moment où on est une route dégagée, ouais. c'est vraiment euh, oui. peut très confortable, on n'a ouais. plus que tenir le volant. Et mettre voir en mode, euh, l'autre mode différence. la oui, question c'est que comme il y a des travaux on ne peut pas vraiment avancer. That's C'est bien, c'est bien. Et aussi un point fort, c'est les rendements. Vous en avez pas partout. Une petite table pour ceux qui sont derrière